Facilitation pour ouvrir et fermer la main. Fermez la main. Essayez d'ouvrir la main. Voilà. Essayez de, de fermer la main. Essayez de l'ouvrir. Vous voyez, spontanément, en test, il arrive à rien faire. Fermez la main. Ouvrez la main. Donc, on va voir maintenant avec les facilitations. Alors pliez le coude, pliez le coude, celui-ci, allez-y, assez fort, assez fort, vous voyez que la main se ferme automatiquement. Donc, on est au stade 2 de Brunström pour ce mouvement-là. Et maintenant, dans cette position-ci, ouvrez la main. Voilà, une position de facilitation. Ouvrez encore la main, vous la voyez s'ouvrir Remontez le poignet encore. Voilà. Ici. Pliez le coude, fermez la main. Pliez le coude, fermez la main en même temps. Pliez le coude et fermez la main en même temps. Vous voyez qu'elle ferme Ici. Allez-y, ouvrez la main. Ouvrez bien la main. Ouvrez le plus que vous pouvez. Remontez le poignet en même temps. Voilà. Ici, fermez la main. Fermez la main en pliant le coude. Allez-y, pliez le coude en même temps. Voilà, vous voyez que la main se ferme, Plier, oui, stop moteur. Technique pour faire fermer la main, on utilise le gras réflexe. Fermez la main, fermez la main, fermez la main, serrez-moi la main, serrez-moi la main, pliant le coude peut-être un petit peu, pliez le coude, allez-y, pliez-moi ce coude, serrez-moi la main en même temps, serrez-moi la main, serrez la main de l'autre côté en même temps, allez-y, pliez le coude, serrez la main, serrez la main, voilà, serrez fort la main. On a vu cet actif, pliez le coude un petit peu plus, soulevez l'épaule en même temps. Allez-y, serrez-moi la main. Donc, au départ, plutôt que de ne rien avoir, on utilise la fermeture de la main en tant que faisant partie de la synergie de flexion et en stimulant, allez-y, pliez le coude encore, pliez le coude, serrez la main, relâchez. Ouvrez la main maintenant. Ouvrez dans cette position, ouvrez bien. Ouvrez, ouvrez la main, ouvrez, relâchez-vous, on peut utiliser des faci certaines facilitations de Brunstrom. ouvrez la main ici, voilà, remontez le poignet, ouvrez la main, ouvrez bien ici, les petits doigts, voilà, dans cette position-ci, Essayez d'ouvrir le pouce. Essayez voir. Essayez de bouger un petit peu le pouce. Stop. Ici. Ouvrez un peu le pouce. Il a bougé très peu. Il a bougé très peu. On refait. Essayez d'ouvrir le pouce ici. Voilà. Ouvrez encore le pouce. Très bien. Ici. Ouvrez les doigts dans cette position-là. Ouvrez les doigts. Voilà. Encore. Ouvrez bien les doigts. Très bien. Et fermez la main en pliant le coude. Piez le coude. Piez le coude. Fermez la main. Sentez la fermeture. Fermez encore les doigts. Ouvrez maintenant la main. Ouvrez le pouce ici. Voilà. Fermez le pouce. Serrez le pouce par contre ici. Serrez les doigts. Ici, c'est pas possible. On cherche... Dès que c'est possible, d'autres positions. Fermez la main ici. Il n'y arrive pas spontanément. On est obligé de faire la flexion du coude. Pliez le coude. Allez-y, pliez-moi pliez le coude encore. Allez-y, encore, encore, encore, encore. Diffusion. Vers les fléchisseur, encore. Serrez-moi la main ici. Serrez-moi la main. Serrez, serrez, serrez, serrez, serrez très fort. Relâchez. Ouvrez la main comme ça. Oui. Ouvrez la main. Oui. Fermez en pliant le couille. Allez-y, fermez la main. Fermez la main. Le moins de facilitation possible pour avoir le plus d'activité propre du sujet. Ouvrez la main. Voilà. Là, je n'ai pas eu besoin de faciliter. C'est mieux. Fermez la main. Fermez la main. Allez-y, priez le coude s'il le faut, mais fermez-moi la main. Voilà, voilà. Ouvrez la main. Ouvrez encore. Ouvrez aussi, utilisez notre facilitation pour faciliter cette ouverture. Ouvrez la main. Voilà, là c'est net, plus net. Ouvrez encore la main. Fermez la main. Fermez la main. Fermez la main. Oui Ouvrez la main. Stop. Pousse. Écartez bien le pouce. Écartez bien le pouce ici. Et vous le fermez ici. Fermez, serrez-moi le pouce. Serrez le pouce en pliant le coude, peut-être. Voilà. Serrez le pouce. Serrez le pouce ici. Pliez le coude. Pliez le coude. Si vous ne pliez pas, je pense qu'il... Le pouce. Voilà. Ouvrez le pouce ici. Écartez. Écartez-le, le pouce. Voilà, encore un petit peu. On va revoir toutes les facilitations. Ici, l'extension du petit doigt et des doigts cubitaux en antépulsion légèrement latérale. Facilitation de l'ouverture du pouce par la position d'élévation du membre supérieur en supination. Une autre vue de cette ouverture réflexe du pouce. On alterne l'extension et la flexion de la main par utilisation d'une facilitation par le gras préflexe. Voilà encore une autre facilitation par le grasse-préflexe. Puis à nouveau, facilitation de l'ouverture des doigts par alternance de pronation et de supination en gardant bien le poignet en flexion. Autre facilitation de l'extension des doigts par des batades sur les extenseurs et des stimulations cutanées sur la face dorsale. Dans un deuxième temps, on travaillera les autres caractéristiques du mouvement, l'amplitude, la force, la coordination... Et l'utilisation fonctionnelle. Oui, le, le, le, le taquillon d'accord. Voilà, chose. et vous le jetez, loin ah. devant. Voilà. Et vous le jetez loin. Ça c'est pas lourd, vous C'est la référence. Vous me suivez, là Ouais, ouais, ouais. ouais. Mm -hmm. Prenez. Voilà. Voilà. Ah, Un faut aller, on y arriverait pas. Essayez. C'est pas si fréquent ça. Faites ça tous les jours. Je le fais, vous mettez. La pièce passe moi, j'ai fait une foule C'est-à-dire que je ne vous mets pas en situation d'échec. Donc là, on essaye de voir. Ah, vous voyez J'ai plus, une bonne table, ça va un peu triché, aussi peut-être. Allons-y, jetez. Enfin, voilà pour ramasser tout. Il reste plus rien Il y a un bouton. Il y a le bouton. Allons-y pour le bouton. Voilà, il a trouvé une nouvelle, une nouvelle façon de prendre. Et vous voyez ma main Oui, ouais, très bien. Là,